Bonjour Bonjour. Que faites-vous ici euh, Je manifeste. Pour quelle raison euh, Pour la prise en compte de, de l'urgence écologique. Et vous trouvez que c'est une manifestation pertinente Tout à fait, ouais. Est-ce que vous pensez que ça peut faire évoluer les choses euh, Oui parce que je pense que euh, partir de. réaliser une manifestation euh, tous les mois, c'est euh, susciter une espèce de dynamique. Euh, au niveau de la prise de conscience de l'urgence écologique, et puis euh, ouais, d'amener de plus en plus de gens à se rendre compte qu'il euh, faut absolument faire quelque chose. Et euh, comment ça peut se traduire dans les faits, dans le, dans le réel pour vous, au quotidien dans, dans le réel, au quotidien, je pense que déjà les gens peuvent euh, essayer d'avoir des modes de vie qui prennent en compte euh, beaucoup plus le respect de la planète. Après, euh, ce que j'espère aussi, c'est au niveau d'un point de vue plus général, que les gens. Bah, euh, choisissent euh, leurs représentants, leurs, leurs politiques, euh, en fonction aussi de ce qu'ils peuvent faire pour euh, bah, remédier euh, aux problèmes de la, de la pollution. Et qu'est-ce que vous pensez du positionnement de LV par hasard De LV Est-ce que c'est un positionnement qui vous intéresse Est-ce qu'il est visible ou pas Non, non. Enfin, je trouve que LV euh, réunit des, euh, des personnes très, très intéressantes, je pense, Eva Jolie, euh, José Beauvais qui, en fait, compte, bah, au niveau de... De, de travail qu'ils ont pu faire comme euh, élus européens, bah, ils ont des champs de compétences intéressants intéressantes, et je pense qu'ils ont, ils ont, ont essayé de faire avancer les choses. Bon, le problème c'est que c'est vrai que ELV ne, ne, ne récolte pas les, le, le fruit de son travail. C'est vrai que c'est eux quand même, qui, euh, bah les Verts en général, qui ont euh, depuis très très longtemps alerté, alerté, alerté, alerté. Mais ce qui est bizarre, c'est que contre, les, gens, les gens ne les, ne les ré, enfin, on peut dire, ils récompensent. ils ne pas. Euh, à la hauteur de ce qu'ils ont fait pour, pour, pour ben justement pour, pour essayer d'alerter sur les problèmes de, de l'urgence écologique et aussi pour trouver des, des, des, des solutions. Je trouve qu'ils sont vraiment mal récompensés. Alors, je trouve ça dommage aussi, mais c'est euh, ça que ce n'est pas évident. Euh, les, les gens jusqu'à maintenant, ils ont, ont peut-être voté utile, ils ont des compte de, de, de, du rapport gauche-droite par exemple. Le fait que LV soit, euh, enfin les verts soient positionnés à gauche, c c pour moi, pour mon point de vue, c'était intéressant. Moi, j'aurais plus maintenant tendance à voter pour eux.